Nous allons voir comment fonctionnent les dossiers d'une boîte mail. Donc là nous allons sur internet et nous allons sélectionner la boîte mail que nous utilisons qui est sur Gmail. On se connecte. Là il propose de retenir ou non le mot de passe pour plus tard ce qui permettra de, euh, de ne plus avoir à se connecter d'arriver directement sur la boîte mail donc dans les mails, ici nous avons la boîte de réception où il y a un message qui a déjà été lu donc qui s'indique en grisé et nous avons donc d'autres euh, dossiers comme message suivi si on va dedans, il n'y a rien et pour avoir l'affichage d'un message là-dedans et pour suivre une discussion et la garder en mémoire on clique sur l'étoile à présent si nous allons dans message suivi nous voyons qu'elle est bien ici il euh, y a cette petite icône également qui est le message important donc là il n'y a rien et si on sélectionne le message important en y retournant on voit que le message est également suivi il est également possible de retrouver tous les messages que l'on a envoyés et il y a un dossier qui s'appelle brouillon donc le dossier brouillon lorsque l'on tape un message nous voyons que le dossier brouillon à présent il y a marqué 1 un message et en fait il garde en mémoire les messages qui n'ont pas encore été envoyés. Il ne garde pas forcément la totalité du message vu qu'il il enregistre de temps en temps les messages qui ne sont pas envoyés. Fait que Fait Si au lieu de faire envoyer, je le ferme, il est possible de retrouver le message que je n'ai pas envoyé dans les brouillons et donc de pouvoir le renvoyer.